Alors, il faut comprendre d'abord que pourquoi apprendre le français. Pour parler avec un ami, en français bien sûr. Pour suivre des dessins animés, bien comprendre ces, ces dessins animés. Pour utiliser un jeu. Pour comprendre des émissions en français. Pour lire une histoire en français comme l'exemple de le petit poussé, pour écrire une lettre à un ami en France, pour écouter des informations en français, et pourquoi pas, pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Alors c'est ça, pourquoi apprendre le français Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous présente Oral d'après mes apprentissages en France. On va découvrir l'histoire de Amine et ses camarades, Kenza, Sarah et Samy. C'est bientôt la rentrée. Bonjour Amine!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 Bonjour, madame. Je suis la maman d'Amine. Bonjour, madame. Et moi, je suis son papa. Bonjour, maîtresse. Je m'appelle Amine. Bonjour, Amine. Viens avec moi. Je vais te présenter les enfants de la classe. Mes chers élèves, je vous présente euh, les camarades d'Amine. Objectif de communication, c'est présenter ses camarades et ses proches. Je vous présente ses activités orales. Le personnage principal ici, c'est Ami. Vas-y Ami. Avec ses nouveaux camarades de classe. Kenza. Sarah. Et Samir. Alors, on sait déjà que... Amine se réveille tôt pour aller à l'école primaire Bougador avec ses parents. Alors Amine fait connaissance de sa maîtresse qui s'appelle Mina. Et Mina fait connaissance de ses parents. Alors cette fois, Mina va présenter Amine à ses élèves, Kanza, Sarah et Samir. Alors, Kanza ici fait connaissance d'Amine. Kanza et Amine font connaissance. Alors, d'après vous, que se disent-ils vous allez écouter le dialogue bien avant. Et Kenza ici présente Amine à ses amis, Sarah et Samir, que dit-elle Alors, écoutez bien maintenant le dialogue et après je vais vous poser quelques questions. Les camarades d'Amine. Bonjour, je m'appelle Kenza. Et toi moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi? Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Et voici Sarah. Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Alors, écoutez encore une fois. Le dialogue entre Kanza et Amine et Kanza avec. Ses amis. Alors, Kanza et Amine font connaissance. Bonjour, je m'appelle Kanza et toi Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi Ici, Kanza présente Amine à ses amis, Sarah et Samir. Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Et voilà, Sarah Bonjour Samir, bonjour Sarah. Alors maintenant, écoutez les questions. Qui parle à Amine Que veut faire Amine Quels sont les amis de Kenza Qui parle à Amine Que veut faire Amine Quels sont les amis de Kenza Qui parle Amin, c'est Kenza. Bien sûr. Oui, vous avez une bonne réponse. Alors, que veut faire amine Que veut faire amine Amin veut jouer avec Kenza. Il y a aussi Samir et Sarah. Qui sont les amis de Kenza? Les amis de Kenza sont... Sarah, elle est blonde, et Samir, elle est, ben, alors ce sont les amis de Kenza, lui c'est Amin, et voilà les amis de Kenza, Salim, Pardon. Samir et Sarah. Alors la prochaine situation sera en classe. Alors, on va voir la situation de communication sera en classe. Alors, au revoir, mes chers élèves. N'oublie pas, euh, la situation prochaine de communication sera en classe. Voici Amine et Salami Kenza. Chacun d'eux présente ses affaires scolaires.